Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va mesdames et messieurs, je recommence à m'intéresser à la première ligue, je sais ce que vous allez dire, espèce de lâche, depuis toutes ces années, tu nous as abandonnés, et maintenant que tout va bien, tu reviens, Eh oui je reviens en première ligue avec mon équipe de cœur, Arsenal, qui n'arrête pas de fracasser absolument tout le monde en première ligue. Regardez-moi cette équipe, qu'est-ce qu'elle fait plaisir mener 2 buts à 0 face à Bournemouth. Bournemouth, oh là là, Bournemouth, ils se sont fait romantier, romantier en anglais. Et franchement, ce match a été absolument clinique. Là, en plus, on a Gabriel Jésus qui va bientôt revenir. Bukayo Saka qui est vraiment en mode chacal. Qu'est-ce qu'il n'arrête pas de marquer Saliba qui a bien appris à jouer au foot à l'Olympique de Marseille. Ben oui, avec Marseille, quand tu joues là-bas, il y a beaucoup d'attaques que, que, que tu subis. Et du coup, il a eu de l'expérience incroyable. Il a dû quand même Jouer face à Mbappé, Neymar, n'oubliez pas. Hein voilà, donc euh, franchement Arsenal, ce qu'ils sont en train de faire, c'est absolument magnifique. Depuis que Thierry Henry, Vieira, tout ça, ils sont partis. Hein Arsenal, c'était le cachot. Hein le cachot. Jusqu'à Thierry Henry, il, re... il est revenu pendant sa retraite pour donner un trophée à Arsenal. Franchement, ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je vous l'avoue, j'ai commencé à Moins en moins m'intéresser à toute la Première Ligue Du fait que j'étais réellement déçu par les performances d'Arsenal Mais maintenant, qu'est-ce qui est en train de s'entrevoir Qu'est-ce qui est en train de s'entrevoir Arsenal pourrait remporter le championnat de la Première Ligue Après combien d'années Voilà, Je bave de partout, combien d'années Oh là là, franchement, là, euh, je ne vais pas vous mentir C'est absolument incroyable, c'est magnifique Franchement, cette équipe, hein, elle m'a porté quand j'étais petit. Les Bergkampfs, oh là là les, les, Comment il s'appelle Comment il Sonne, le suédois, je ne sais pas quoi sonne. Guffoff Samson, Oh là là, franchement Eh, hey, hey. eh, Arsenal est de retour au top du top du niveau de la Première Ligue. C'est terminé. Je veux plus entendre des dires Concernant Arsenal, comme quoi c'est finito, que depuis quoi, je sais pas quoi. Écoutez, on a eu Thierry Henry, on lui a fait une statue. Maintenant, on a commencé à tourner la page. Arteta, ce qu'il est en train de faire avec Arsenal, c'est pas pour rigoler. Il leur dit ici, on est là pour gagner. On n'est pas là pour faire les... Oh yeah non, non, non C'est terminé Tu nous as pris pour qui Tu nous as pris pour qui Qu'on n'était pas possible. Euh, C'était pas possible pour Arsenal de revenir et de voir son fan absolument incroyable revenir sur le devant de la scène. Mesdames et messieurs, je ne vais plus jamais quitter Arsenal. Eh <rire> C'est ça, on adore. Arsenal, c'est le bijou. Le bijou à polir. Et ouais, on vous attend l'année prochaine en Ligue des Champions. Ça me fait plaisir. Hein Une équipe que j'ai appréciée, presque autant que le Paris Saint-Germain, est de retour sur le devant de la scène. Donc l'année prochaine, apparemment, il euh, y aura deux équipes que j'adore qui vont être en Ligue des Champions, eh ben ça fait deux fois plus de chances pour un, pour, pour un mec comme Fodiel Sissoko de, de, de, de faire la fête à la fin de la Ligue des Champions. En tout cas, nous allons suivre euh, euh, la fin de saison euh, avec euh, beaucoup d'attention. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours suivi euh, les matchs d'Arsenal, mais j'ai commencé à fermer ma bouche. Voilà, j'ai commencé à me dire, bon, vas-y, Arsenal, ils sont plus au top du top. Donc, euh, ça sert à rien de parler à tout le monde. Ouais, que Arsenal, c'est les meilleurs et tout, nanana. On va pas se mentir. En plus, Manchester United, ils arrêtent pas de nous frapper. Donc, euh, euh, c'est pas terminé. C'est pas terminé la saison. Il y a une ligne droite à faire. Et il y a aucune erreur à commettre. Parce que le championnat anglais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là-bas, c'est le spectacle, le show. Il y a tout le temps plus de 5 buts à chaque match. Leur défense, là, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, en tout cas, Arsenal